Écoute moi le monde, les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi nous. vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck Féplouf, alors c'est un DH relique, mais Féplouf finalement c'est euh, une carte importante du deck, ça améliore évidemment pas mal euh, le, le match-up contre les decks contrôle, tout simplement l'idée du Féplouf c'est euh, d'avoir un deuxième Astalor. Et, et également d'avoir une deuxième Dame Steno qu'on va souvent, euh, souvent comboter avec Fan brillante Alors il y a plusieurs win conditions dans ce deck. Déjà on a un deck qui peut gagner des points de vie, mais surtout un deck avec beaucoup d'AOE, euh, beaucoup, beaucoup de, de contrôle de manière générale. Il y a une vraie puissance de value euh, également avec les Reliques de Dimension, qui est du card advantage aussi. On avance dans le deck, on creuse dans le deck, donc on a vraiment un, un hybride entre un deck combo, un deck contrôle, et un deck presque qui peut prendre le board, un deck un peu un peu mid, euh, parfois avec des sorties assez explosives, avec Relique des, des, euh, des Illusions pardon et caveau de Relique. On peut vraiment mettre un gros board, ce qui permet aussi d'accélérer la game en fonction des, des situations. On a l'artificier euh, dans ce deck, forcément en, en grosse win condition aussi. Donc voilà, on a un deck qui va très souvent gagner avec la Dame Steno, de temps en temps, euh, un peu plus rarement, euh, vous faire gagner avec le Féplouf, parce que normalement, on a déjà un Astalor, on a déjà Dame Steno, donc voilà. Mais le Féplouf peut être, un dur à dire, peut être un, un petit rajout en termes de value, et sinon on a tout simplement le fait d'écraser l'adversaire en value, de voilà de réduire à néant ses boards, ses boards successifs, et ensuite, bah à, euh, tout simplement, de le voir abandonné. Donc c'est une liste qui est hyper intéressante, c'est une liste qui est, euh, bah, c'est un peu comme le Prêtre XXL que j'ai présenté hier, si je dis pas de bêtises, euh, c'est deux decks qui sont euh, tiers 2, mais vraiment pas loin de tiers 1, genre, ils touchent du doigt euh, le Tiers 1 et vraiment ça peut ça peut facilement s'inverser en tout cas voilà on est vraiment en présence d'un des 5 6 meilleurs decks du jeu donc euh, vraiment je vous, je vous invite à essayer de le comprendre essayer de le jouer euh, cette vidéo est faite est faite pour ça euh, je vous souhaite sur ce un délicieux délicieux visionnage et c'est parti contre un DK DK Blood ou DK Frost alors c'est vraiment deux matchups totalement différents il euh, y en a un qui est très bon un qui est très mauvais le DK Blood en fait il y a que deux mauvais match-up en gros le DK Frost et euh, le druide, le druide parce qu'il arrive à proposer un board euh, en général assez rapidement et très très fort Enfin pas forcément rapidement mais par rapport à nous c'est rapide vu qu'on a un deck quand même assez contrôle Enfin très contrôle même Basé pas mal sur la pioche et sur le, la gestion de ses créatures Et finalement vu qu'il joue pas beaucoup de créatures early et d'un coup bam il y a ce gros board Avec la légendaire Vorgroin, Vorgouin, enfin euh, le, le Huran quoi, dit homme goujon euh, On va piocher, on va piocher, on va piocher. On va aller chercher la petite. Euh, le petit caveau des reliques. Euh, donc voilà, en gros, il y a le Decafrost parce que ça burst. On n'a pas beaucoup de heal finalement, un petit peu, mais ça burst quand même très vite. En gros, il n'y a pas de Chasseur Face dans la méta. Il y a un Chasseur Mid qui est un bon match-up. Mais si jamais il y avait eu Chasseur Face dans la méta, je pense que Chasseur Face serait également un match-up un peu complexe. Euh, on le joue comme ça, hein. Vérifie, mais on est d'accord, il n'y a pas de ruée. C'est pas dingue, mais ça a le mérite d'exister avec euh, Damsteno. Euh, donc voilà, c'est vraiment les deux match les decks burst, mais il n'y en a qu'un finalement, c'est le deck à Frost. Et après voilà, les, les decks comme ça qui vont proposer beaucoup. Un gros board euh, sur un seul tour et finalement il n'y a que le druide qui peut ça. Après le druide il a aussi de l'armure, il a de l'attaque avec son pouvoir. Enfin voilà, c'est de manière générale. Après c'est des match-up qui sont pas polarisés. Hein. Le plus mauvais match-up, on est à 38-40%. Donc ça reste assez, assez cool quand même. Euh, Est-ce qu'on fait pas rein ici C'est sacrément cool. En vrai, c'est pas si cool que ça, mais ça juste, ça met une créature et je pense que c'est quand même important dans le match de mettre des créas. Après, euh, ouais, c'est une version deckablout, donc euh, le match up est bon. Ça va se jouer sur euh, le Fait Plouf. Je pense que plouf avec euh, la Dame Steno évidemment et, et Fan brillante, il y a moyen de faire une belle combinaison. Et puis j'ai quand même un deck qui peut prendre un peu le board. Un peu. C'est sacrément cool C'est sacrément cool -ce le Franchement je vois pas de raison de jouer mon, mon comportement prédateur Je pense qu'on va continuer à bourrer Surtout que faire le trade Et pour scaler une AOE derrière En fait là l'idée c'est qu'il a presque Je pense qu'il a une AOE en main Mais il ne veut pas la faire Parce qu'il se dit ah, J'ai quand même pas un gros bord à détruire Alors que si nous on fait un value trade entre guillemets Ça lui donne une belle AOE Et là vous voyez je suis en train de le grignoter C'est ce que je veux Là je préfère un rayon Déjà ça peut-être on va piocher. Fait plouf. Oh. Fait plouf. Euh, dans Astalor aussi c'est très très fort évidemment. Enfin surtout dans Astalor. En vrai j'ai dit euh, j'ai Dame Séno mais surtout Astalor. La question c'est est-ce qu'on le fait là Honnêtement ça me choque pas. Par contre j'ai pas envie de choper rayon Accablant. en fait j'ai tellement de pioches je crois que c'est ok après on peut attendre hein. alors faisons le maintenant faisons le maintenant et je vais juste bourrer et dire à toi de jouer faisons le maintenant Après on a combien de cartes faut compter Parce qu'on euh, va avoir toute la main pour 8 Donc on a 8 cartes quand même, c'est beaucoup hein. C'est beaucoup mais c'est ok euh... pou, pou, pou, pou, poum. Il y a un play assez agressif avec Arcaniste, Déchaînement, déchaînement Je suis pas sûr que ce gameplay soit très fort Il est loin d'être mauvais Comme ça, je peux développer le caveau. Oh, ça peut pas aller, fesses, hein. FACE, pardon. Ouais. Et prochain tour, j'ai caveau euh, relique. Bah, écoutez, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Euh, je l'ai mis à 25. Bon, là, il rase le board. Sinon, on peut Astalor. alors hasta plus créa Non. Oh. Je bon, c'est gros ça quand même. Ok. Oh. oh. on a des combinaisons gourmandes au prochain tour. Je vais jouer mon instit. Euh... Bah écoutez, euh, est-ce qu'on n'a pas l'étal là Après, le problème c'est que nos sorts ils sont pas dingo dossier. Mais ils ont quand même le mérite d'exister. Oh ça ça peut piquer ça. Il a détruit mon Astalor, je m'en fous j'en ai un dans le deck. m'en fous d'abord. <rire> <rire> ok. Pas évident. Je perds patience. On ouais, va juste faire ça, je crois. Ouais, c'est assez tricky c'est pas mal. Quoique. On va prendre la pioche. Rah, je prends une AO si je fais ça. Je, je joue mon Thalnos euh, juste pour le recycler. Je prends une AoE, mais je pense que c'est le move. Ouais. Bon là, ça devrait être bon. Je pense que je devrais avoir l'étal. J'avais sûrement l'étal même autour d'avant. J'ai pas compté, mais en vrai j'avais vraiment un milliard. Après là j'ai rajouté quand même un sort à zéro. De burst, qui rentre quand même 9. Mais avec aura d'immolation qui met que 2. Ça faisait 2, je te mets 4. Je te mets 6. Bon je peux pas jouer la deuxième. Franchement je pense qu'il y avait moyen de gagner. Enfin, je pense que j'avais l'étale mais c'est pas sûr. Hein. En fait, j'ai pas compté, mais je me suis dit, ouais, ça me paraît un peu chaud. Mais il y a moyen. Euh, ok. Ah, je vais quand même garder avant-goût, parce que si c'est un aggro, et puis au pire, je, re je recycle la carte. La carte se recycle quand même assez bien. Je pense qu'on va quand même la garder. Encore une fois, le... le... Ok bon. Au pire ça se recycle comme on a dit Il faut faire gaffe à son recousu Elle casse alors. Après le, le, le fait plouf permet ça aussi Je me tâte si dans le match il va pas falloir faire pièce vizir into fan Juste pour agresser un peu après il a quand même des. Ah, il a quand même des anti-bêtes. Parce que ça reste une sortie quand même lente. Bah, c'est pas que c'est lent mais. Ah Bah ça c'est pas mal hein. Ça me permet d'avoir la petite 2-2. De qui va grignoter. Faut jouer curvé. La fan bruyante, je peux la jouer au prochain tour en fonction. Ouais on s'en fout de mettre les deux dégâts, les deux dégâts vont être mis par la 2-2 et je pense que c'est quand même important de même si on a... En fait c'est pas contrôle contre contrôle, nous on a quand même plus un deck presque combo donc notre grignotage de points de vie il est quand même important. Il a du sens avec notre deck, le fait de justement de grignoter les life. Je pense qu'il va s'écraser dans Astelor, c'est une erreur ça pour moi. Ok. J'ai juste joué le Vizir. Oh, c'est bien ça. Ça oh, C'est rigolo. Ah, hein. oh, c'est relique. C'est quand même relique. Enfin, c'est un peu la carte clé euh, dans les match-up contrôle. Même si bon, il a plein d'AOE, mais bon. C'est... Ça reste toujours chiant pour un deck comme ça. Maintenant dans les contrôles, il y a beaucoup plus d'AOE. Vous l'avez vu, hein, les prêtres, les guerriers, les, les DK. Il y a plus d'AOE que d'anti-bet ou one-target. Parce que les decks aussi ont un peu plus de life. Le, le, le... En fait, c'est con, mais les 35 PV, ça a aussi.. En fait, il y a plus de decks maintenant dans un deck 40 cartes. D'Anti-bet. Enfin, comment dire. Je vais essayer d'être clair dans mon propos. Sinon, vous allez rien éviter. Euh. Ça, c'est pas mal. Ça peut être un serviteur. Je le fais maintenant. Je crois que oui. De toute façon, on va juste face. Euh... En gros, il y a. pour mon... Enfin, j'ai l'impression il y a moins d'anti-bet one target maintenant dans les decks de 40 cartes qu'il n'y en avait dans les decks de 30, dans les decks contrôle j'entends. Euh, et ça, ça fait justement, c'est le fait de, bah de, finalement d'accepter parfois que l'adversaire prenne le board en early et de pas le contester mais vu qu'on a un peu plus de PV, alors c'est que 5 de plus, mais ça impacte beaucoup de choses, bah on peut mettre un peu plus d'AOE. Il y a aussi, et je pense que c'est une des raisons, c'est que les AOE sont meilleurs maintenant qu'il y, y a un an, un an et demi. Maintenant tous les decks ont des AO dingues. À part ce deck-là, bon, les AO, elles sont toujours les mêmes. Hein. C'est des AO de créatures plus petits sorts. Le play ce serait quoi? pour ça, ça, ça, et ça, et ça pour piocher. On a déjà assez de pioches, mais on veut recycler, recycler, recycler. J'ai un board qui prend pas vraiment d'AOE. En fait, c'est ça le spot. C'est d'arriver à se mettre dans des, des situations où l'adversaire il a pas envie de claquer une AOE. Et en même temps. Euh... Bon, après, c'est la force des, des decks de value. Hein. c'est deck. Les decks contrôle vont proposer du board. Parce que c'est vraiment ça. On lui propose un board. On lui dit Bah, tu le gères ou tu le gères pas Et là, il est en train de se dire Oh là là, il a déjà fait de la value sur toutes ses cartes. J'ai vraiment envie de, de, de claquer une AOE là-dessus. Parce qu'il sait que les reliques vont, vont être jouées à un moment. Il a peur. Hein. En fait, il a peur des reliques, il a peur de, de se prendre des 5-5, des 6-6, etc. Mais en même temps, bah, ça c'est quand même 7 de beatdown, ça grignote, ça grignote. Peut-être on a staller au prochain tour. Quoique... Ok, ça, ça me va. Ça, ça me va. Ah. On le fait. Un peu lourd. Ah, je crois qu'on va le faire quand même. Oh, cabot. Vous avez des questions. Oh, c'est pas mal, ça. Pas mal du tout, hein. Ça, ça va être bien avec la... On a déjà la fan bruyante euh... On a un déchaînement si on pioche la sténo Il est qu'à 25 hein? Donc, vous voyez, 25, c'est vraiment la zone où on peut facilement le tuer Enfin, facilement En tout cas, avec Dame steno, on peut le choper quoi Quand il commence à être à 40, 45 euh, et plus euh... C'est jouable, mais c'est plus dur de le voir oh, Ça, s'en moque totalement Enfin, je pense on arrivera à tuer avant. Bon, c'est assez tricky. J'ai beaucoup de cartes en main. On fait pas une vague de trade hein. là Peut-être. Je hein. pas fan de ce move mais. Je crois que je vais prendre la draw. Ah, ça change la donne. Ok. Euh, C'était pas évident, mais on l'a mis à 13. Fallait vider un petit peu la main. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, bon. Le problème, c'est que les PV perdus, il peut facilement les récupérer. Mais bon, pas tout de suite. Ça, c'est que 2-2. Là, il est quand même en train de se tâter, s'il doit pas claquer une AO. Hein. Bon, dommage, on a perdu tous nos sorts, mais... Ça commence à être dangereux, on n'avait pas un bon trade en fait. C'est con mais. On n'avait pas un super trade. Bon. Les reliques sont grosses hein. avec ça. Ça, ça me va. J'ai toujours 6. Faut les gérer les 6. Lanceur d'os. Toujours 2. Et le puits de soleil bien ok oh là ça c'est bizarre hein. ça veut dire qu'il a vraiment peur hein. pour juste jouer cette 2-2 pas mal ça là on va bien piocher maintenant oh la steno deux hein. bon je mets, je prends pas, je mets pas de créa on board euh, comme ça il peut pas recousu bon euh, après recousu on a tellement une main qui est riche et s'il fait recousu il peut pas se healer mais j'ai pas envie de prendre un recousu bah, de toute façon j'aurais pas eu de créa dans tous les cas mais je pense que si j'avais la poussive quoi que en vrai justement le fait qu'il soit bas en pv c'est qu'on prend même pas recousu même si on avait une créa, je pense que ce serait un play. Euh, c'est un peu comme le play où on met un board fort et 6 pour bloquer son maugraine. La question c'est, est-ce que ça suffit là Relique, bim bim. Je mets 6. Oui c'est large. Quoique... Ouais, strong, hein. Strong et vous voyez, à la fin, on n'a pas besoin de mettre beaucoup. Hein. À la fin, on n'a vraiment pas besoin de mettre beaucoup. On a trop grignoté avec les créas, On, a, on, on lui a proposé un board qui était, qui était assez chiant. En fait, il faut vraiment... Ça, c'est très difficile quand on joue contrôle. En fait, à sa place... Bon, il avait sûrement des AO en main. Il aurait dû se dire, bon... C'est le fameux statu quo. Parfois, j'en parle. C'est... Si moi, je fais rien, est-ce que l'adversaire, il va rajouter du board Genre, en gros, si je détruis pas son board, est-ce qu'il va rajouter du board non. Donc là où ouais, a priori, il faut la faire maintenant. Est-ce que si je détruis son board, le board qu'il va me proposer sera bien plus gros C'est pas certain. Il n'y a pas une relique sur le board, enfin un caveau de relique. C'est pas certain qu'il y ait les grosses, les gros, les, les grosses reliques de, de créatures, les reliques des illusions. Donc, si ça, il y réfléchit vraiment, il se pose un seul tour, il n'y a pas besoin de se poser 1000 euh, tours. Hein. Il, réfléchit, il se pose pendant un tour et il réfléchit à ça. Ben en fait là-haut il la cale. Et là, vous voyez ce petit board de, 4, de 6 là. Ben en fait, j'ai fait touc touc je te grignote, je te grignote. Et c'est ça en fait qui fait la diff à la fin. Et en fait, sa décision de pas vraiment. Il a trade, hein. chaque tour, il a essayé de trade le board. Mais il aurait pu vraiment caler une grosse AOE. Parce que finalement, ces AOE, elles, il en a trop par rapport à mon nombre de créatures. j'ai bien peur que ce match-up soit compliqué. J'ai bien peur que ce match-up soit compliqué. Parce que. Bah deck burst. Enfin après c'est quand même un deck avec beaucoup de créa. Je vais faire juste comportement là-dessus. Alors je prends les 3. Tant pis pour ma pomme. Je vais prendre les trois ma main est horrible on dirait une main de d'arène de mauvaise arène de... On... on dirait la main d'un de... gars en arène qui voulait faire un deck de construit en arène et qui a raté <rire> c'est exactement ça c'est une arène j'ai voulu faire un super deck et en fait j'ai raté j'ai pas eu la pioche <rire> prendre cher là mais bon. je le joue juste pour le 2-2 comme ça au prochain tour je peux curver euh... je peux curver ça baigner tout chaud ok il ouais, va falloir de la pioche il va falloir des reliques là, ça va vite, ça va vite continuer à mal se passer j'ai l'impression là. le geyser Désert Del Flamos non. Ouais c'est brux ça Fais le choix Je crois que j'ai un play avec ça, une tout ça Non J'aime pas ce que je suis en train de faire hein. Bah tout l'intérêt de garder euh, l'arcaniste hein, Pour le déchaînement de fiel Ça peut être un bon spot dans le match Oh là là c'est horrible là cette game hein. Quand t'as pas la pioche c'est... Oh t'es pas bien Montez le volume Bon là c'est un tour un peu plus tranquille Quelle triste carte J'ai pas d'armure, mais j'ai un 5-5. La question, c'est est-ce qu'on veut un, de l'armure avec Franchement, si j'ai le choix, je préférerais avoir de l'armure. <rire> oh là là, mais c'est pas possible On Invoque un démon allié mort pendant cette partie, mais... Mais enfin Un démon, ça. Euh, c'est des démons, les reliques non, bien même J'en ai pas. Euh, piocher des ruées Non... Ah cette merde hein. Oh mon dieu. Que peuvent les hommes face à tant de haine Ça se met trop mal ça en plus. Ouais, je suis pas content là. Je suis pas content de faire ça, mais... Après, je suis qu'à 21 J'ai pas envie de me faire guignoter avec une 1-2, en fait. À faire glacer ok. Bon. On a la OE. Après, on peut faire relique. On va voir. de la pioche, on veut de la pioche, on veut pioquer, on veut pioquer. Ah c'est tentant quand même. Ouais c'est tentant quand même Ça c'est chiant Ça c'est chiant mais Oula il passe à la vitesse Ah non remarque il en récupère Après il a pas le board Il est juste un petit comme ça On a encore du heal On a ça je pense qu'on va plutôt jouer la relique là quand même. Peut-être d'abord petite relique, une toute grosse relique. Bon en vrai, euh, il nous met pas de pression. Hein. Ouais, let's go. Photographe. Chaveau. Bah, c'est strong là. Bah, le tour il est quand même débile. Hein. Le, le tour il est quand même bien stupide. Hein. C'est pas un board qui est facile à gérer. En fait, il, on, on, avait un, on avait une main tellement défensive que, bah, il, a, il a jamais vraiment pu nous passer à 15 et moins. Et le problème c'est que bah il a des sorts en main mais après il peut essayer de setup l'étal. Genre il peut se dire, est-ce qu'en deux tours avec le burst que j'ai je peux gagner ah, Je pense, je pense qu'il peut pas. Et là les Astalor ils sont un peu lents. Il y a porte mort. C'est pas dingue hein. Ouais, C'est pas dingue parce qu'il prend une tartine ici. Hein. Il y a 17. 21. On va piocher. En vrai on peut peut-être set up un létal hein Si je fais ça 10 17 17 et 3 20 J'ai 26 hein quand même Avec ça Faut pas faire trop le Mariole non plus, mais. Je pense que je vais sûrement faire Arcaniste double déchaînement. Un peu énervé, mais. Il y toujours un board qui permet de gagner. Bon par contre il peut s'il a le deuxième porte mort. Bon après il est à 5 hein. c'est à dire que je gagne avec mage de sang, ouais je gagne avec un peu tout, hein. ouais je gagne avec un peu tout, sachant que lui ne me tue pas au prochain tour. Donc quand bien même, euh... ok, il va faire la OE Ouais genre ça par exemple ça donne la win. Ouais, ouais, ouais. ouais. On, euh, il a été trop lent. Il a été trop lent. Après, voilà, il avait ses deux portes morts. Ça sert con, contre nous. Euh, bah, ça peut être pas mal contre nous. Mais là, c'est vrai qu'il est pas arrivé à les, à les claquer. On avait une main bien défensive. Il a pas pu nous agresser avec les créas. Il a pas pu prendre le board. Ouais, le, le, le deck est un peu mou quand même. Hein. Ce, ce mage burst là. Enfin, c'est pas un mage burst, c'est un mage freeze aggro quoi. Il a un petit peu mou du slip quand même. Hein. Pas l'ouf. C'est pas mal ça mais... Je pense qu'on va garder Caveau et... On va se dire qu'on arrivera à tenir. Ah super. J'entendais oh. pas à moi. Hein. <rire> ça c'est cool dans le prochain tour je fais caveau pièce ça Ouais. Les prochains tours, je fais euh, caveau sur relique. Double 2-2, double 3-3. Dans, dans ce match-up, ça va me permettre de vraiment vraiment jouer super, euh, d'être super bien sur le côté défensif. Bon, c'est un pur, hein, Donc, il faut faire gaffe, évidemment, au silence, euh, silence pour la France. Into, euh, into les 5-5 taunt. Et ensuite, la, la comtesse. Donc, euh... ouais va falloir euh, trouver des arcanistes avec euh, les, les petits les petits euh, déchaînements de fiel à moins que j'ai vraiment le board à ce moment-là mais je pense pas quand même Quoique. hein ouais, sur un T3 c'est quand même énorme c'est hein. quand même le board hein. ça c'est gros avec un démon franchement il y, y a des chances qu'au prochain tour j'ai pas ce n'ai pas grand chose à faire comme euh, un intérêt à je, je vois pas trop d'intérêt à trade hein. je vois pas trop l'intérêt de trade parce qu'en fait le trade lui donne dans tous les cas un value de 2 dans enfin, l'arme dans une créa qui sera 3 2 donc autant lui rentrer des dégâts c'est important Ouais, le match d'avant, finalement, il fallait aussi grignoter un peu de temps en temps. Et on a quand même un deck qui peut burster. Hein. Enfin, on a quand même un deck combo. Mais l'idée, c'est pas de faire une OTK. L'idée, c'est d'arriver à, à calculer facilement la combo. Ok. Bon. Ils décide de bourriner. Ça, c'est fort. Ça, c'est gros aussi. Hein. J'avoue que c'est énorme. Hein. On va faire ça. Et trade. Ouais, elles sont fortes, c'est 3-3. Ça va me permettre de remonter un peu en point de vie. C'est un tour où euh, il va peut-être jouer des 5-5. Ouais, silence dans la France. Euh, dans la salle, pardon. Et là, il va jouer une 5-5. Elle coûte un peu cher ça en a 5-5. Non, je peut la jouer là. Il a joué plein plein de cartes. Normalement, attendez, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être qu'il se dit que c'est trop tard. Bon, en tout cas, les 3-3 m'ont mis bien. Mais voilà, l'idée c'était de, de pouvoir en profiter parce qu'après les 3-3, je peux plus les jouer quand ils commencent à jouer la comtesse. Récupérer les, les invitations légendaires, etc. Nous... À ce moment-là, on n'est plus en mode, je prends du board, je mets du board. On est en mode, est-ce que j'ai un peu le board Oui, ça va me permettre de trade. Et accessoirement, je pars en mode méga défensif avec des AOE. Et en mode épuisement, quoi. Ah, le match-up est un peu chaud. Contre Curé. Alors, je vais tout virer, mais c'est vrai que j'ai hésité à garder le Fialrin. Mais le problème de Curé, c'est qu'il peut jouer quand même des, des créatures d'early plus de soins. Et. Oh bah en plus c'est un aggro donc. Ah nice. Et j'ai pas non plus envie de garder Relique parce que ça reste un deck contrôle en général. En général ce sont quand même des versions contrôle. C'est chiant hein. Euh, on va pouvoir jouer la steno T3, je pense. Genre en mode euh, paf, comme ça. Tout dépend ce qu'il fait. Nice. Et Ray, il va pas attaquer, je pense. Hein. Ah, c'est bien ça. Euh, c'est bien ça. Bah, L'idée, c'était de mettre du bord. Honnêtement, si j'avais pas pioché relique, je crois que j'aurais joué ma steno. Mais c'est pas dingo. Hein. Oh, c'est fort ça Ah c'est honteux <rire> C'est honteux d'attaquer Ok Ah j'aurais pu, pu faire fait plouf Mais il va me bourrer Tant pis de toute façon j'ai pas besoin de fait plouf dans ce matchup Allez immortel c'est bon signe, ça veut dire que la D4, elle va rester en vie. Après, j'ai pas une main folle, mais... Tiens, ouais. quand même. Hein. Bon, ça reste pas mal, ça. Ouais ça reste pas mal, On est. le problème c'est qu'on est à 15 mais bah, on prend le board. Là on prend véritablement le board mais bon pff, on se fait vraiment agresser quoi. Oh là là. Bah, ça picote quand même. Ça picote les jeunes Ah il faut, faut mettre du board, il faut pouvoir se défendre avec ce board. Ouais on est à 11, hein. c'est fou hein, parce qu'on a fait une super sortie. Hein. Ah c'est un deck burst, hein. c'est vraiment, bah, je parlais du Chasseur Face au début de la vidéo, c'est un peu ça, c'est le nouveau Chasseur Face maintenant, le de Shadow. C'est un deck qu'on voit pas encore vraiment dans la méta, mais c'est un sacré bon deck, contre nous en tout cas. Voilà on fait quand même un joli tour hein. Un peu tard pour ça. Faut agresser. Ouais, on va, on va agresser là. On fait ça, on lui envoie 3 dégâts dans le visage. Et je vais essayer de gagner euh, en deux tours. Ou alors gagner en 3 tours et me healant. Enfin en deux tours avec me, en me healant. Je pense qu'on n'aura pas l'état au prochain tour. Ouais, c'est un peu chiant ça. Bon. En vrai, en termes de PV, on est pas mal. Hein. En termes de PV, on est plutôt bien. Ouais, en plus, il, il envoie. Nice. Il a peur. C'est ce qu'on veut. On veut sentir la peur chez lui. c'est super cool. Ouais j'aime bien, parce que là ça me fait passer à 13 J'ai quand même l'étal au prochain tour Enfin genre, s'il a... avait peur au tour d'avant Il a sûrement toujours peur maintenant Parce que je pense pas qu'il ait envoyé son pouvoir Dans Féplouf, en mode Comme ça je protège mon board, ça a pas de sens Je pense qu'il aurait dû aller face Et je pense qu'il avait juste peur de mourir Mais Je pense qu'à sa place il fallait vraiment envoyer Les dégâts face Bon après la game est loin d'être finie hein. Et je pense que je suis bien quand même. Sachant que je peux recycler mon Thalnos C'est pas mal ce qu'il nous fait Je pensais que ça allait être meilleur. <rire> J'avais oublié que c'était pourrave comme ça. C'est pas très grave. Hein. Ouais, j'aurais peut-être. My bad. Oh, ça changera. Hein. On va face, non On trade. Non, je. Je vais juste aller face, il est, il est vraiment euh, très très bas en point de vie. Je pense pas qu'il puisse me setup un létal en. Là surtout qu'il y a un board relou. Non, mon my j'aurais pu garder un 1. Un. J'ai joué un peu vite. Oh, faire gaffe quand même, Fiche. Écoutez, j'ai peut-être perdu en fait. Hein. que j'ai perdu bah, je crois que j'ai quand même perdu my bad vous voyez je me suis reposé sur mes lauriers je crois à un moment je me suis dit j'ai gagné après euh, peut-être que cette game elle est quand même pas gagnable hein. mais je pense qu'il y a un play où j'ai Soit je joue plus contrôle Soit je joue plus défensif Mais finalement j'ai fait espèce un espèce peu, d'hybride un peu moisi Bon on est à deux. Oh non il a létal GG Ouais je pouvais pas faire ça Parce qu'il me reste une arcaniste de lune d'argent Ouais bah écoutez Là franchement elle est pour moi celle là euh, Je pense que vous voyez, j'ai vraiment considéré que j'avais gagné. Et donc, je me suis un peu moins concentré. Et en plus, je le connais, ce deck. Hein. Je l'ai beaucoup joué. Le prêtre Shadow. C'est un deck qui a vraiment beaucoup de ressources. Qui peut facilement revenir sur un deuxième, un troisième souffle, un quatrième souffle. Enfin, une quatrième vague. Et ouais, là, je l'ai vraiment un peu sous-estimé, clairement. Je sais que c'était fort dans la méta précédente. Dans cette méta, pour moi, c'est pas encore assez revenu. Mais c'est vrai que. Et puis, j'avais pris le board et tout. Et ah, là, my bad. J'ai relâché un peu la... ma proie, entre guillemets. Et je l'ai laissé me tuer. C'est ma faute celle-ci, c'est ma faute. J'ai très bien joué au début pour se mettre dans un setup de, de victoire. Et ouais, ce setup de victoire, je suis pas allé au bout. Tant pis, tant pis, ça apprendra. Faut on garde relique quand même. Hein. Ok. Bon caveau c'est cool. On a une bonne petite main avec pas mal de, petits, de, de petites cartes, de petits anti bêtes de petites AOE. On a une carte de value avec le rein qui va être très très fort. Bon c'est cool, il joue ça sans son arme. Je vais juste cavo, même si c'est vrai que j'aurais pu faire euh, griffe plus avant-goût. Mais je pense qu'on va juste euh, installer le caveau. Boogie boogie boogie En vrai on peut faire euh, des chaînements Ouais Méga méga défensif mais c'est ce qu'il faut. Alors faut faire attention, faut quand même mettre du board justement encore une fois avec cette comtesse là qui va nous proposer plein de grosses créatures. Si on a du board on peut être bien. ça va être bourbonné, c'est assez lent comme carte ça. Bon ça reste une bonne carte mais c'est un peu lent. Ok ça c'est cool. On va développer le Fialrin. Super. Ouais, super, hein. Vous imaginez la puissance du, du, du gars Pour 4 mana, une 3-3 qui a détruit une créature en face, plus j'ai investi 2-1 sur le board. Bah, maintenant j'ai 5 de beatdown. Donc, c'est quand même euh, vraiment, vraiment cool. Ça fait un peu peur, mais. Dame Steno A1, c'est bien ça. Relique. Ah, super la relique là. Comme ça, je garde mon, mon fameux beatdown. Qui m'est pro propre, j'allais dire. Non, qui m'est cher. <rire> qui m'est propre, non. Ok. Bah, prochain tour, on l'a fait. Hein. Prochain tour, on y go. Hein. Même si on n'a pas l'étal, ça a du sens. Mais je pense qu'on est. Alors je pense. Ah, quoi que. En vrai, il n'y a pas besoin de compter, c'est le play dans tous les cas. On aura un. Ça et ça ou ça d'abord Non, ça. Ça tue ça, ça blesse ça, into ça. Non, après ça, ça va blesser. Après, on en a deux. Pile poil Pile poil Au pire je faisais euh, je faisais ça mais bon Ouais propre C'était une game plein de propreté Très agréable à jouer euh, Bah écoutez on va s'arrêter là Mais vous voyez ça marche bien De toute façon on sait hein. euh, En début de méta comme ça Alors on est encore en début de méta finalement euh, tous les decks tiers 1, tiers 2, même tiers 3 ils vont avoir un super win rate. après voilà il faut choper les bonnes, les bonnes versions et euh, c'est pour ça que voilà, je vous invite vraiment à, à suivre toutes les vidéos sur Youtube, même les decks parfois qui ne vous intéressent pas, jetez un petit coup d'œil quand même sur le gameplay, ça va vous permettre de mieux les contrer, jetez un petit coup d'œil sur la decklist parce que voilà, ce sont euh, j'essaye de vous proposer vraiment les decks les plus optimisés, et à chaque fois un deck différent, euh, et comme ça voilà, ça vous permet de vous jouez le deck et connaître aussi la liste. Quand on joue contre un deck, c'est toujours plus facile de savoir ce qu'il joue dans son deck pour savoir ce qui peut tout simplement nous arriver. Sur ce, je vous embrasse fort. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde